Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons. Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le, le, le livre des psaumes au chapitre 103. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole de Dieu.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 Mon âme bénit l'éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre, t'es merveilles, car ta miséricorde de Dieu. Mon âme bénit l'éternel Car il est digne de l'ourange Ma bouche célèbre, t'es merveilleux Car ta miséricorde Not Père et notre Dieu tu es vraiment magnifique au oh, roi du ciel et de la terre tu demeures vraiment l'éternel et tu l'es mon sauveur jamais tu ne changeras et cela aussi notre consolation nous nous sommes réellement approchés de toi, parce que c'est toi qui nous as attirés à toi. Combien tu es tellement si bon, mon roi. Combien tu es tellement si merveilleux, Sauveur béni. Et compatissant, glorieux, mon, nom, mon Dieu mon Père, ton nom est tellement si glorieux, Père. Nous te disons merci encore pour ta nature à toi, de ce que tu es, mon bien-aimé Seigneur et Sauveur. C'est vrai, tu te dévoiles au fur et à mesure, mon roi. Nous démontrant réellement, Oh, combien tu es tellement si précieux et profondément bon, mon bien-aimé Père. Lors la colère riche en beauté mon Seigneur Nous t'aimons mon bien-aimé Père Dieu. Nous, nous te désirons encore davantage et au plus profond de notre cœur mon roi Parce que tu veux que nous puissions te ressembler Père Nous avons été créés à ton image à toi Père Oh laisse que ta parole à toi a encore la préminence Père Qu'elle domine encore dans l'intérieur de mon frère Et de ma soeur bien-aimé Père Dans l'intérieur de ceux-là que tu t'es acquis Toi-même mon bien-aimé Père oh Dieu Parce que tu as payé le prix pour ceux-là Qui sont réellement à toi Père Merci encore pour cette soirée. Merci encore pour ce moment béni et glorifié. Que nous avons la grâce de vous avoir encore parmi nous ce soir, Bénémoine, Père Saint-Dieu. Merci encore pour chaque frère et chaque soeur dont tu as touché réellement aussi le cœur d'être ramené encore en cet endroit, Bénémoine, Père Dibissant. Et c'est là qu'ils sont aussi en connexion, Père. Merci pour ce que tu fais encore dans le monde entier, encore aujourd'hui, Bénémoine, Père Saint-Dieu. Parce que tu agis encore aujourd'hui, démontrant que tu es réellement le Dieu qui veille sur sa parole. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Nos cœurs et nos âmes sont dans la paix et dans la joie béni mes Père au Dieu Car nous savons que tu vis notre béni aimé Seigneur Nous sommes en sécurité béni mes Père au Dieu Par ta présence mon bien Sois béni encore et merci Merci encore pour ce que toi tu fais Et pour ce que toi tu es Père Merci pour le cantique qui ont été chanté Merci encore pour l'Ipsom béni mes Père saint Dieu Merci pour tous les témoignages Ce que tu as fait, ce que tu fais Ce que tu as à faire. Père Sois béni et glorifié mon roi Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Seigneur Christ Amen Que notre Dieu soit vraiment béni qu'il soit glorifié et aussi aimé de tous nos cœurs. Qu'il vous bénisse et qu'il vous soutienne. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons chaque fois que nous avons cette occasion de pouvoir nous retrouver ensemble et dans ces lieux où le Seigneur nous a aussi accordé cette grâce de pouvoir y être. Et, et nous nous souvenons toujours de ce qu'il a dit. que Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est aussi au milieu d'eux. Nous nous réagissons de ce que nous avons trouvé grâce à ses yeux, de ce qu'il il nous invite hein, à pouvoir nous approcher de lui pour qu'il puisse aussi nous parler. Et nous savons que c'était quand même vers le soir aussi qu'il descendait aussi pour avoir communion avec Adam, dans les lieux que lui-même avait eu à pouvoir également s'y préparer pour que cet homme qu'il a eu à pouvoir crier puisse se retrouver enfin qu'il y ait donc cette communion. Nous ne pouvons pas le rencontrer là où nous voulons, mais nous voulons simplement le rencontrer là où il a voulu que nous puissions le rencontrer. C'est comme cela aussi que lorsqu'il est ressuscité, il avait fait la promesse à ses disciples que quand je ressusciterai, je vous précéderai en Galilée. Nous remercions notre Dieu de ce que il nous conduit, et il conduit les choses selon euh, sa façon de pouvoir faire et, et selon aussi son, son bon plaisir. Nous ne voulons pas qu'il soit soumis à, à nous à notre désirata ou notre passion ou quelque chose comme cela. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'il puisse se sentir libre d'agir effectivement dans son œuvre à lui et que personne ne puisse réellement aussi être comme un obstacle. Mais personne ne peut aussi être un obstacle pour Dieu. Mais c'est nous-mêmes qui sommes obstacles pour nous-mêmes. Nous implorons cette grâce à notre Seigneur. Nous remercions Dieu de ce que nous avons encore, ce souffle de vie aujourd'hui. Chaque jour que Dieu te donne, c'est une grâce. Vous savez, je pense que dans les scènes écritures, c'est Ézéchias qui, qui le disait. Il disait ceci, il dit ceci, que le séjour de mort ne peut pas te louer. Ceux qui descendent dans le séjour de mort ne peuvent pas te louer. Alors les vivants, ce sont ceux-là qui, qui te louent. Alors nous pouvons le remercier de ce qu'il nous accorde, la grâce encore d'avoir le souffle de vie dans un jour comme ça. Vous trouvez parfois que c'est normal, mais il y en a des gens qui partent tous les jours. C'est simplement la grâce de Dieu. C'est pour ça que chaque fois que j'ai l'occasion que Dieu me donne, je voudrais saisir cette occasion de tout mon cœur, lui donner pour ces quelques heures-là. Oh, je veux oublier tout ce qui est autour de moi, même dans mes pensées, même dans mon intérieur. Je veux seulement qu'il puisse être glorifié. Pendant ce temps que je suis là, puisque je sais que c'est aussi le temps où il descend pour aussi nous parler. Je ne veux rien rater comme, euh, effectivement, aussi Samuel, il s'accrochait à la parole de Dieu, il ne laissait pas tomber aucune parole de l'éternel. Et nous devons être comme cela, et sachant que la grâce que nous avons est tellement glorieuse que Dieu nous a fait grâce. Amen. Il nous a fait grâce, effectivement. Et, et, et nous devons réaliser qu'il est vraiment merveilleux dans la manière dont il nous a aussi portés jusqu'à ce que nous, nous soyons aussi dans un temps comme celui-ci. Et il est vrai, comme la Bible le disait, il l'a dit toujours, il continue à pouvoir le dire, il est dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je crois que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous sentons qu'effectivement que oui, les choses sont devenues difficiles dans, dans le monde, effectivement, et que nous voyons que dans le domaine spirituel, effectivement, les choses ne sont plus faciles. Il faut vraiment que. Il faut être euh, euh, parmi ceux-là qui, qui tiennent, effectivement, pour pouvoir arriver à pouvoir davantage savoir que, espérer, et continuer à avoir foi, qu'effectivement, que. Au-devant de nous, nous avons donc aussi l'assurance et la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir passer au travers. Autrement, ce sont les bras qui s'affaissent. Et c'est vrai, nous pouvons le voir. Voyez-vous, même lorsqu'on lorsque entend et toutes ces nouvelles, il y avait des nouvelles qui donnaient l'espoir aux hommes, effectivement, dans cette terre, effectivement, ce monde, qui disait que voilà, à cause de ce que nous avons traversé, le coronavirus, le virus qui est passé, effectivement, alors les, les, les, les vaccins sont venus, nous étions heureux, tout le monde, je crois que tout le monde était donc heureux parce qu'ils avaient trouvé une voie d'espérance, se disant qu'avec les vaccins, tout est éradiqué. Mais voilà que ce qui nous apporte ce qu'on appelle l'espérance, c'est là même qui nous apporte encore aujourd'hui les désespoirs. Nous voyons que Dieu aide, qu'il nous aide, qu'il aide les hommes. Mais Dieu a toujours continué à aider les hommes. Il a déjà donné ce qui était donc nécessaire pour que nous puissions arriver. Et c'est vrai, frère et sœurs, peut-être que vous me regardez vous dites effectivement. J'ai dit, les hommes font ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est que nous oublions ce que Dieu a déjà, déjà fait, ce qu'il fallait faire pour les maladies qui pourront surgir aujourd'hui les maladies qui pourront surgir demain et après demain vous savez on ne parlerait, parlerait pas vous savez que son nom soit béni même si on pouvait encore vivre 10 000 ans les maladies qui viendraient dans 10 000 ans il a déjà solutionné donc les, les, les médicaments il faudra chercher à pouvoir trouver il n'y a même pas à chercher puisqu'il est déjà là ah, nous nous sommes un peuple heureux et, et nous devons chanter les chants des sions tous les jours mon frère glorifier notre Dieu de ce qu'il est pour nous mais il semble que nous ne réalisons pas cela parce que les uns les autres vont se plaindre en disant, ah oh, frère, c'est vrai, tu nous dis ça, mais j'ai toujours des douleurs ici. Et, et je me lève le matin, je ne suis pas tellement très bien. Et, et je ne sais pas vraiment, est-ce que, est-ce que, est-ce que, oh oui. Vous savez, mon frère et ma soeur, il nous est dit dans les scènes écritures, c'est ça aussi notre remède puissant. Quand tu prends cette remède-là, tu n'as plus de problème. Je vais vous expliquer. Il y a euh, un médecin, un docteur, un scientifique, qui a fait le travail, qui a fait des recherches, effectivement, et qui... Vous savez, ils arrivent à pouvoir produire ce qu'on appelle des médicaments qui doivent soulager que vous avez chez vous, à la maison, si effectivement. Et puis après avoir fait tout ça, en bon, donnant des médicaments aux gens, il voit quand même que l'état des gens ne change toujours pas. Alors il a eu à pouvoir avoir une pensée. Et alors il a inventé un système, un médicament. Et ses comprimés, il venait avec tout ce qui était Madame qui avait la maladie de telle de ceci de cela, ainsi de suite. Effectivement, il est venu avec ses comprimés. Il dit :« Ces comprimés ici, si vous le prenez avec le degré la taille de, de, de maladie que vous avez, vous le prenez. Dans quelques jours, effectivement, vous serez guéri. » Et on a amené à des gens qui étaient malades, vraiment malades, qui avaient des douleurs aussi. Hein. Avec des douleurs partout. Bon. Voici donc docteur, j'ai oublié son nom, il a donc fait ses recherches et tout ça, il a combiné tout. Il a dit qu'il a trouvé ces, ces comprimés ici, qu'il a eu un pouvoir et aussi fabriqué dans les laboratoires. Si vous le prenez, c'est sûr que votre maladie et tout ça va disparaître. Alors les gens étaient vraiment contents, et puis ils ont commencé à avaler les comprimés. Premier jour, deuxième jour, et eh ben ils commençaient à pouvoir dire, « Oh, c'est bizarre, depuis que j'ai appris les médicaments, de depuis que j'ai pris les comprimés des docteurs, je ne me sens plus de courbature. »« Je me lève, je fais ça, je sens qu'en oh, courbature, il n'y en a plus. » L'autre dit, oui, j'avais des problèmes dans mon ventre, une situation. Il mais depuis que j'ai pris le comprimé, je sens que ouf, mon ventre respire bien. Hein? Alors, la plupart de ceux qui touche, touché, c'était bien. Donc, ça veut dire établi. En prenant, donc, le comprimé du docteur. Et après, le docteur vient leur dit, vous, vous êtes guéri? Il dit, oui, voici les médicaments que tu nous as donnés, il est bon docteur là, il dit, en tout cas ça, je vais les conseiller à tout le monde. Alors, cest sont dire, vous êtes malade, vous n'êtes plus malade, vous sortez sortir l'hôpital. Oui, oui, oui, oui, ça va très bien, il combat-il, le il le Eh bien, quand ils sont sortis, vous savez ce que le docteur dit aux autres Il dit, ces personnes qui sont sorties ici, ils n'ont rien pris comme médicament, c'est un placebo. Ah oui, ils prenaient, ils pensaient qu'ils prenaient médicaments, ils Pourquoi ils étaient guéris Parce qu'ils croyaient la foi dans la chose. Vous chrétiens, frères et sœurs, si un homme, un homme un, qui, qui, qui, qui, qui, qui a la science, effectivement, qui peut arriver à donner un, un quelque chose simplement qui dit, mais si les gens pouvaient croire. Tous vous connaissez le placebo, non Si les gens pouvaient croire. En ces médicaments, il serait donc guéri. Et vous, on parle des témoignages, on de dit ah, frère, j'ai des courbatures. Et tu nous parles que nous, Dieu a déjà fait, mais j'ai des courbatures. Est-ce que vous comprenez Ce que Dieu nous a donné, frères et sœurs, c'est la foi. Amen. Il n'a jamais dit que les, juges, les justes vivraient par les sensations. Non, non, non, non. <rire> non, non c'est vrai. J ai, j ai, j ai, je ne sais pas si vous comprenez ce que vous dites, hein. Parce que, je ne sais pas quand vous dites Amen. Parce que je ne sais pas si vous comprenez ces choses, frère. Parce que la Bible, Dieu n'a jamais menti. Amen. Non, non, non. Dieu ne peut pas mentir. Amen. Le menteur, c'est toi Amen. et moi. Amen. Mais c'est Dieu qui t'a dit, effectivement, dit que le juste, lui, il vivra par la foi. Amen. Donc, si tu as la foi. Mais tu es sûr et certain. Parce que d'abord, la foi t'amène à croire que le Seigneur a dit lui que je suis l'éternel qui guérit quoi Une maladie qui peut... Non, non, non. Un petit... Non, non. qu'est-ce que est Toutes... Est-ce que vous suivez très bien Toutes tes maladies. Ça veut dire que ce qui peut arriver aujourd'hui, demain ou après-demain, le Seigneur est capable de pouvoir les guérir. Amen. Non seulement il est capable, mais il a dit, tout est accompli. Amen. Mais s'il a accompli pour toi, et que par ses maîtrisures tu réussis la guérison, même si les bobos ou les douleurs se font sentir en moi, Dieu ne m'a pas demandé de regarder les douleurs que j'ai. Oui, les douleurs tu les auras. Bien sûr, parce que c'est un corps mais ce corps est soumis à la loi Amen. quelle loi mais de la parole de Dieu Amen. ceci a été créé par la parole Amen. mais si toi tu prends la parole elle restaure ce qui est détruit Amen. toi par ta foi Alléluia. oui mon frère et ma soeur Amen. Dieu t'a donné cela Amen. en toi-même tu as déjà la guérison Amen. Vous savez, frère, que l'homme n'a pas été créé pour mourir. Non, non messieurs. Et vous me regardez comme ça, frère. Ça fait mal au cœur. Frère, souvent nous donnons toujours des droits à Satan. Ah, eh, ah, eh. Mais quand est-ce que tu vas te dire, mais Seigneur, gloire à toi. Parce que ce que tu dis est vrai. Tu donnes, toi, mon frère, ma soeur, toujours raison à Satan. Ah, ça va pas. Il eh. j'ai des bobos. Eh. Et ça va pas. Eh. Ce n'est pas possible. Je vous ai toujours raconté, par c'est cités que la Bible dit, mais la femme tsunami, te souviens-vous? La chose y était. C'était réel et visible et palpable. Vous savez, quand vous dites Amen, comprenez très bien ce que vous dites, effectivement, cela. C'est pas une formule, mais c'est dire que c'est la vérité. c'est vraiment ça. Donc quand tu dis Amen, tu dis, mais c'est ça la vérité? <rire> que Dieu nous aide <rire> que Dieu nous soutienne parce que vrai, mon frère et ma sœur toute parole qui sort de la bouche de Dieu ne pourra jamais rentrer à Dieu sans avoir accompli les dessins pour lesquels il a été envoyé sœur, frère, peu importe le problème financier que tu as eu que tu auras, Dieu n'a pas dit que tu mourras pauvre Frère, n'acceptez pas ce que Satan vous donne. Ouais. Dieu n'a pas dit que mes enfants seront des pauvres. Ouais. <rires> ouais. Euh, si vraiment nous le connaissions. Regardez, juste je vais vous lire une écriture. Frères et sœurs, que nous sortions effectivement de, de nos actes c'est-à-dire que nos idées préconçues et tout ça aussi anciennes. Frères, ce Dieu que nous connaissons n'est pas le Dieu que vous vous êtes inventé dans l'imagination, mais c'est ce Dieu qui s'est fait connaître. Je vous pose la question, frères et sœurs, qui détient la puissance Si Je vous pose un peu la question, est-ce que Satan est vraiment puissant non. Quand vous dites, non, il faut que vous compreniez d'abord, parce qu'il ne faut pas dire rapidement, non, non, non. Il dit, mais est-ce que vraiment, parce qu'il faut que vous compreniez ce que vous dites. Est-ce que Satan est vraiment puissant? Non. Est-ce que Satan a la puissance? Non. Il n'en a pas. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, mais tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. S'il vous plaît. C'est-à-dire, celui qui est le tout puissant, c'est Dieu. Alléluia. Satan n'est qu'un ange déçu, mon frère. Il ne peut pas se fabriquer la puissance. Non La puissance donc vient de Dieu. C'est Dieu qui donne et il limite, messieurs. Ah, oh, que le Seigneur nous aide. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucune autorité. Amen. On nous dit même dans les Saintes qui que qu'il a dépouillé les autorités. Celle qui pouvait se prendre, que c'est ce que je peux. Oui, parce que quand il a eu mettre Adam dans cette situation-là, il a dit que je suis puissant. Mais le Seigneur nous fait savoir dans les scènes écritures qu'il est le dernier Adam. Amen. Vous comprenez pourquoi on l'appelle le dernier C'était un homme. C'est un homme qui a vaincu Satan. Mais c'est vrai. Bien sûr. Bien sûr, le premier Adam, il a échoué. Bien sûr. Donc l'homme, vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, tu domineras. C'est vrai, n'est-ce pas Il devait dominer sur tout. Rien ne peut le dominer. Il devait dominer. Et vous voyez, comme Dieu l'avait crié, il a fait de lui ah, sur la terre. Il était Dieu, en fait. Adam, vous connaissez nous Il a donné des noms aux animaux et, et il, il, devait, il pouvait faire ce qu'il voulait sur la terre parce que cela a été créé pour lui. Ce que Dieu l'a placé là, il a tout, tout ce que Dieu a fait. Je voudrais lire les Saintes Écritures, mais je voudrais que vous saisissiez tout ce que Dieu a fait, frère. Quand j'ai regardé, j'étais là, j'ai dit Seigneur Jésus, pitié, c'est quand même extraordinaire, frère. Non, non, non, non, non, non, non. Et qu'il soit béni, frères et sœurs Regardez, frères et sœurs Je voulais quand même lire dans les saintes Écritures. Dans le livre des Hébreux au chapitre 10. Regardez. Hébreux au chapitre 10. Nous lisons à partir du verset... Euh, même à partir du verset 32, vous connaissez, je le lis quand même le verset 32, vous connaissez cela. Et qui, oui, vous pouvez vous lever, nous pouvons lire ensemble. Souvenez-vous de ce premier jour où après avoir été éclairé, vous entendez bien Éclairé. Vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrance parce que vous avez été éclairé. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Regardez très bien. Il dit, souvenez-vous de, de ces premiers jours, où après avoir été éclairé, vous vous souvenez aussi de ce que le Seigneur, notre sauveur, nous dit quand nous entrons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, je pense. Mm -hmm. Il dit, je, je reconnais ta persévérance, il connaît je connais tout ce que tu as dit, mais ce que j'ai contre toi, il dit bien que tu as souffert à cause de mon nom. Tu ne t'es point lassé, tu as éprouvé ce se disent à apôtres persévérant dans la parole de Dieu, vous comprenez cela Il dit, mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour. Nous en avons parlé ici une fois, vous savez, frère et soeur, c'est que le premier amour, c'est les ailes puissants et forts que vous avez eues à l'endroit du Seigneur, où ces jours-là, le monde n'avait plus de sens pour vous. Il y avait seulement un point. Qui vous intéressait, c'était ces jésus il y avait rien d'autre vous n'avez même pas besoin d'avoir des garde-robes remplies des chaussures garde-robes à c'est vrai, vrai des vêtements de ceci et cela tout ça n'avait plus de sens pour vous parce qu'avant vous étiez là dedans mais quand il vous a fait sortir vous regardez mais seigneur vous avez tellement aimé dieu que vous étiez prêt à faire tout ce que le seigneur vous demandait de pouvoir faire mais au fur et à mesure que les temps euh, euh, commence à pouvoir avancer, euh, ça commence à pouvoir diminuer de plus en plus. Et c'est là qu'il nous dit, souvenez-vous, en fait, il dit, de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Vous suivez d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était donc la même. Est-ce que vous comprenez Frères et sœurs, nous, nous ne cherchons pas à être vus plus que l'un, plus que l'autre. Et ce n'était pas dans notre intérêt. Ça ne nous intéressait pas qu'on puisse parler de nous comme ce genre ci Non, il n'y avait pas cela, nous. Ce qu'on avait besoin simplement, c'est que Seigneur trouve ta place en moi. Il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de combat entre un frère, entre une sœur, entre ceci et cela. Non, non, non, non, ne cherchait pas à pouvoir savoir qui est le plus beau, qui est la plus belle, qui est ceci. Non, ces choses-là n'étaient pas... Vous l'avez peut-être oublié, c'est vrai, peut-être c'est dans le fort lointain, parce qu'il y a longtemps que vous avez cru, et puis après que le temps qui s'est passé, vous avez oublié ce que vous étiez auparavant, je pense, c'est pour autant que vous étiez de cela. Alors, il continue, dit En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez de biens meilleurs qui durent toujours. Qu'est-ce qu'il faisait que toi tu puisses arriver à pouvoir, même quand on pouvait prendre tes affaires et tout ça, sans même commencer à pouvoir se lamenter, à crier tout ça, parce que comment tu pouvais arriver à dire, mais tu as des biens qui durent toujours. Mais c'est parce que la foi était en action chez toi. Quelque chose s'est passé. Donc ton intérieur, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur, sois la bienvenue. C'est notre sœur qui est venue. Que le Seigneur. Oh là là, elle est arrivée aujourd'hui et elle est venue aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. C'est notre sort Bibi. Dieu soit béni. Merci Seigneur qui a gardé. Elle amen, amen, amen. dit, mais vous avez donc dit mais, que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. C'est que quelque part, vous croyez que ce que Dieu dit était vrai. Ce que les seigneurs ont déclaré pour vous, c'était la vérité. Donc il n'y avait pas du de... tout. Vous lui croyez, mais, dites, mais parce que vous ne l'avez pas vu, c'est bien. Vous ne le voyez pas, c'est bien. Mais vous avez cru cela. Vous avez, vous avez que les faits que. Le fait que vous avez accepté cela, d'abandonner vos biens, c'est cela, et de, vous avez démontré que nous avons la foi, que réellement que Dieu a d'autres choses pour nous. Est-ce que vous comprenez La foi en action montre les actes que vous posez. Amen. Ah oui. Et puis il continue, dit, verset maintenant 35. Regarde comment il dit. « N'abandonnez donc pas votre assurance. » Vous voyez là où la parole de Dieu insiste. Parce qu'il y a une assurance dans laquelle vous avez placé votre confiance. Et vous êtes, tellement sûr et certain. C'est pour ça que la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Il dit, à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc, vous avez cette certitude et vous avez cette assurance, effectivement, que, oh, que la chose en question est vraie. Mais regardez ce que l'Écriture nous fait savoir par la suite. Il dit, à laquelle est attachée une grande remunération. Vous avez une assurance, parce que vous remarquez très bien que si nous continuons au verset suivant, et au chapitre suivant, effectivement, donc chapitre 11, le verset 1, il dit Mais, or la foi, c'est pour, en fait, écoutez s'il vous plaît d'abord, c'est en fait que cet homme de Dieu, par l'Esprit du Seigneur, nous parlait ainsi pour nous amener à ce que nous puissions voir la chose principale qui a fait agir chacun de nous, effectivement, en tant que croyant dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il arrive au chapitre 11, où il fait une conclusion. On lui dit, oh, la foi est une ferme assurance. Écoutez, il dit, mais des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous avez accepté d'enlever vos biens parce que vous avez cru à des choses, des biens qui durent toujours, qui viennent d'où, effectivement. Non, les fait de pouvoir accepter, parce que vous mais ça, ce, ce ne vaut rien. J'ai des choses, effectivement, que Dieu a préparées pour moi. C'est votre foi en action qui démontre, effectivement, que quand quelqu'un même, il vous vole, vous ne commencez pas à pouvoir vous lamenter. Oui, c'est vrai, c'est pas facile d'entendre cela, mais c'est vrai. On m'a volé mon portefeuille, c'est vrai, ça fait mal, mais c'est un portefeuille. Oh, il y avait 200 euros dedans, il n'y a pas de problème. Si la personne a volé et qu'elle a utilisé. Oh, mais c'est vrai qu'au au moment où nous avons là, cette réaction, quand on nous vole, on n'a pas cette réaction. La douleur est là, et puis on commence à penser mais si cette personne, si quelque chose lui arrive, on est tous comme ça. Mais en fait, <rire> Dieu ne veut pas que tu puisses vouloir du mal pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. En fait, la foi te fait réagir. Bon, bref, s'il si a pris mon portefeuille avec autant, c'est sont que de bien matériel. Même s'il a pris mes 200 euros, effectivement, il ne va pas vivre 200 euros avec éternellement, il va le manger. Et puis, 200 euros, et c'est vrai, frère, c'est quand même un papier sur lequel on a mis quelque chose, effectivement. On a écrit un chiffre, effectivement. Oui, c'est vrai. Oh, frère, tu, tu exagères. Il n'y a pas de problème, mais quand même, comprenez une chose. Vous avez quelque chose de tellement plus important qui, qui ne peut pas être comparé à cette chose matérielle. Parce qu'il dit ici, lorsque vous avez été éclairé, le fait que vous avez été éclairé, vous avez accepté même quand vous l'avez bien, quand vous prenez ceci, effectivement. C'est difficile dans l'état dans lequel on est arrivé aujourd'hui, parce qu'on est trop matérialiste. Hein. Oui, ma soeur continue, effectivement, qu'on va prendre des, des chaises ou même ta maison, mais tu vas, tu vas te vas sur repentir. Les... Ah Dieu, j'étais toujours prié, comment tes choses peuvent arriver Mais Dieu peut permettre. Parce que notre cœur ne peut pas être basé dans nos affaires que nous avons. Nous sommes devenus tellement matérialistes, tellement accrochés. C'est pour ça qu'on a des conflits. Est ça, oui, est ça. Oui. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, il vit dans ce monde comme on ne vivant pas. Oui. C'est vrai, frère. Le monde nous a montré. Regardez. Ce n'était pas mon sujet, c'est en disant ceci que je souviens. On va dire, oh les frères, je ne devrais pas penser. Mais Regardez une chose. Le Seigneur, quand il était sur la terre, vous connaissez, non Mais c'est Dieu lui-même. Est-ce qu'il avait une bourse avec lui <rire> Même quand il passait, effectivement, on l'a interpellé pour pouvoir qu'il paye les impôts avec ses disciples. Vous avez dit cela oui, il y a des impôts pour payer, effectivement, aussi les le cela Il n'a pas dit, bon, je ne vais pas payer les impôts. Il dit non, parce qu'il a même proposé une parabole pour ben, est-ce que le fils du roi, si vous connaissez cela ainsi. ainsi, ainsi. Mais il a dit simplement, Pierre, va là-bas, j'ai seulement à me sentir le premier poisson. Vous vous souvenez Amen. Donc il peut pas des gens qui viennent, effectivement, il faut vous troubler pour ça. Vous vous souvenez Est-ce que vous suivez ah, Qu'est-ce qui s'est passé et quand Pierre a jeté la le, le, le, le, le, le, le, le, le premier poisson qui est passé, il a attrapé. Est-ce que vous comprenez Qu'est-ce qu'il a fait Il dit, prends le poisson en question. Dieu est bon. Ouvre l'intérieur du poisson, donc la gueule du poisson. Quand il a ouvert, c'était quoi Il a trouvé la pièce d'argent qui permettait de payer l'impôt, et pour lui, et pour tout le monde. Frère, Dieu que tu sais, ma soeur, il sait que tu as besoin d'argent il sait que tu as besoin de payer des impôts il ne pourra jamais t'abandonner frère l'or et l'argent lui appartiennent frère d'où vient même l'argent et l'or c'est lui qui l'a créé tous ces gens qui disent j'appartiens l'or m'appartient les autres ils ne sont pas propriétaires le propriétaire c'est ton père si c'est païens qui ne connaissent même pas Dieu jure de ces choses-là. Et ton père va-t-il t'abandonner? Non. non. Mais il veut que tu aies la foi. Parce que par la foi, tu as tout. Amen. Oui. Alors, regardez comme il dit effectivement. N'abandonnez pas votre assurance. Peu importe les circonstances qui peuvent vous arriver, mon frère et ma sœur. L'assurance que vous avez dans la parole de Dieu, que Dieu est capable, ne l'abandonnez pas. Amen. Même si vous voyez toute une armée devant vous. Mais c'était qui dans l'Epsom Même si une armée campait contre moi. Alléluia. Regardez David, de votre frère. Oui. Petit bonhomme. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Pour que toi et moi, sous-margarde, dans cet âge, nous puissions être fortifiés par la foi. Et ai Un jeune homme, Un jeune homme, toute une armée qui était là, effectivement, d'Israël, un monsieur qui était là, un incirconcis, insultait l'armée du Dieu vivant. Saül qui était un grand roi avec toute son armée qui était là, effectivement, tremblait comme ça. Parce que euh, certains monsieur Goliath s'est mis là devant et dit, mais écoutez, mais je ne demande rien d'autre, un ague comme ça. Juste un seul homme. Qu'il s'avance ici simplement, qu'il me combatte. Si il me tue, évidemment, nous, nous devenons vos esclaves. Eh bien oui, quand les gens le regardaient, mais il était géant, sa lance était géante, et puis sa taille était géante, effectivement. C'était que tu le regardes et tu le regardes comme ça. Et puis avec la main comme ça. Et puis bien, bien habillé avec, de, avec des, des.. Vous savez, c'était des détruits, des reins, tout ça autour de lui. Donc tu envoies une flèche, ça rebondit, effectivement, ça retourne. Donc il n'y a pas de place. Même son casque était des reins. Vous comprenez les reins, non R -A non, parce que on peut penser que c'était fait avec des... Non, pas les reins, c'est un métal. Bon, je crois que vous comprenez, c'est simplement pour expliquer. Donc, c'est-à-dire que c'est pas la, la, la, la, la lance-là avec le truc qui peut arriver à pouvoir percer ça, rien du tout. Donc, quand tu le regardais, il était impressionnant. Mais vous pensez que votre frère-là, David, avait les biceps comme ça Oui, quand il marchait comme ça, c'était du béton qui te là Non, c'était un petit. Mais il avait quelque chose de plus grand. Merci, mec, frère. Donc, il y avait l'armée des Philistins là. Et, des... et lui, le petit bonhomme. Il n'avait il même pas la mitrailleuse avec, je ne sais pas moi, beaucoup de cartouches pour pouvoir éliminer Goliath. Il n'en avait pas. Il est sorti. D'ailleurs on voulait les mettre des les armures, effectivement, cela pour, voyez, pour que comme ça tu es protégé aussi, effectivement. Quand on prend les techniques des hommes, on ne peut pas vaincre effectivement l'adversaire. C'est sûr et certain. Amen. Amen. Mais il s'est souvenu de quelque chose. Ce que toi tu dois te souvenir. Les premiers jours où tu as été éclairé, c'était quoi Il dit, je me souviens, moi, quand j'ai gardé les troupeaux de mon père. Voici, voici la, la force que vous avez. Voici l'arme que Dieu vous donne, la foi. La foi dans la parole de Dieu. Il dit, quand un lion venait, quand ceci venait, et moi, j'agissais, et je sais que c'est Dieu qui m'a gardé contre les ours et les lions, il me gardera aussi contre cet homme. C'est pour ça qu'il est sorti. Qu il n'est pas sorti en disant, peut-être que, non Il savait une chose qu'effectivement, que ce monsieur a insulté l'éternel. Et moi, je suis un fils de Dieu et que le qu il, a, il a mal agi. Donc je suis en position de pouvoir réellement l'abattre. Oui, bah, tu ne peux pas abattre quelqu'un s'il n'est pas aussi dans une mauvaise position. C'est sûr et certain. Et puis il faut que toi, tu puisses d'abord savoir dans quelle position tu te trouves. Si vous avez le même esprit, tu ne pourras jamais rien faire. Mmh. C'est pour ça Satan vous pose toujours des pièges. Ah oui, oui, oui. Quand quelqu'un vous fait du mal, vous pensez du mal à le faire, vous n'arriverez jamais. À jamais. Aimez la personne. Ça va vous faire du mal, effectivement, mais c'est ce que le Seigneur dit. Priez pour ceux qui vous font du mal et tout ça. Il dit, c'est comme des charbons ardents que vous mettez sur... Bien sûr. Ça ne marche pas avec ton mari à la maison. Ne pleure pas pour le Seigneur qu'il meure Non. Ah oui, parce que s'il meurt, j'aurai la paix à la maison. Ne faites pas ça, parce qu'il ne va pas mourir. C'est que ces jours vont prolonger. Plus vous l'aimez, vous désirez qu'il puisse mourir, alors, vous ne savez pas, mais, regardez, je donne un exemple. On a, il y avait un président de la République démocratique dans le pays du Congo Zaire. Tous les Congolais, tous les zaire voulaient que Mobutu meure. Mais Mobutu ne mourrait pas, il était toujours au pouvoir. C'est ça, c'est pas le problème. Enfin bon, c'est un exemple que je donne. Je que quand vous désirez tellement la mort de celui qui vous fait du mal, il va vivre longtemps. Alors vous savez comment vous devez faire? Aimez-le. « Priez pour qu'il puisse avoir la longue vie. » Ah, c'est simple. Alors, Dieu comprend. Quand vous priez pour sa longue vie, Dieu est un Dieu qui comprend. Parce que, écoutez bien, notre Père, il est sage. Hein? Il te dit, toi, aime les méchants, prie pour lui, celui qui te tourne là, qui te quel les problèmes. Ne te fâche pas contre lui. Prie pour lui, prie, protège le Seigneur, et fais du bien, ainsi et suite, effectivement. Lui, il comprend. Pourquoi il t'a donné ça Pour que Satan n'ait pas t'accusé. Il, ah, il fait comme moi. Je dire, non, va dire, non, non, non, non, ma fille prie pour son bien. Il prie pour les voleurs qui a volé son portefeuille. Il prie pour lui avec vraiment un cœur sincère, que je lui fasse du bien. Alors moi, je vois bien qu'il fait du mal à mon fils. C'est normal que moi, je lui coupe la tête. Mais c'est vrai. Oui. Évidemment. <rire> oui. il y a. Mais c'est vrai, frère. S'il y a un temps où devait... nous devons connaître Dieu, frère. Faisons ce que Dieu veut que nous puissions faire. Lui, c'est pour ça la Bible dit qu'il sera donc l'ennemi de tes... L'adversaire de tes adversaires. Voilà. Pour qu'il le soit, sois avec lui. Sois obéi à sa parole. et eh bien, lui, il va faire le travail pour toi. C'est comme cela que Dieu. Il faut que nous connaissions vraiment ce Dieu. Il a dit à moi la vengeance. Ce n'est pas à toi et à moi de pouvoir. Bien que même si on le veut vraiment, parce qu'on se trouve parfois des moments où on commence à pouvoir prier pour que. Mais Dieu ne veut pas ça. Mais c'est Dieu qui va te venger lui-même. Dans ce qu'il en est. Alors.. Ici, il dit donc, il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Donc, c'est de certitude que dans toutes les circonstances, Dieu est avec moi. Et nous en avons parlé ici, frère, que ça soit même pour, pour le, le... Quand je parlais tout à l'heure, on disait, mais bon, on a eu à pouvoir... Et puis bon, on avait dit, mais Dieu a toujours le remède. Mais que ça soit même pour le virus. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que nous avons Hier, nous avons Corona, covid 29. En fait, Covid-19. 19. 19. Et à ce Covid-19, on a eu à pouvoir trouver ce qu'on appelle les vaccins. Ah, mais qu'est-ce que nous avons dit Oh, quel soulagement, qu'est-ce que tout le monde a dit hein Quel soulagement. Et qu'est-ce qu'on arrive maintenant à pouvoir voir Oh, à peine trouvé tous les vaccins possibles, que le marché était inondé, on nous vaccine effectivement. Ah, il y a un variant. Alors on s'est dit, mais ah, nous avons commencé à respirer. Et puis, variant. Qu'est-ce que variant est venu Les variants des Anglais. Et puis, variant des Anglais est venu. Alors, ils font tout, effectivement, pour qu'on puisse arriver à se retrouver, effectivement, dans les bonnes conditions. Ah Qu'est-ce qu'on entend quand les variants des sud africains Parce que, bon, qu'est-ce qu'il fait Parce qu'on ne sait plus faire un vaccin plus, plus grand que cela. Donc, on, déjà, l'effet d'avoir déjà eu un, deux, trois, évidemment, on ne sait pas en avoir six, sept, huit, neuf, dix. Après variants sud-africains, qu'est-ce qu'on entend Maintenant, on entend les variants indiens. Après les variants indiens, les variants delta. Bon, on est tellement inondé de variants qu'on ne sait plus tellement très bien comment traiter. Alors on dit, oh, alléluia. Oh, et les vaccins. Tous ceux qui ont été vaccinés aujourd'hui deviennent potentiellement dangereux. Ah oui Je l'ai écouté, moi Ah oui, mais il ne faut pas... Moi, je ne, je, je, je ne fais que dire ce qu'on a... Tous ceux qui ont été vaccinés sont devenus des gens qui sont dangereux. Pourquoi Parce que les variants Delta attaquent plus les gens vaccinés. Alors je me suis dit, dis, il y a un problème. Il, il y a un sérieux problème. Nous avons pris les vaccins pour nous protéger. Et voilà les Delta qui commencent à en même jeter les vaccinés. Bon, alors... Alors, on s'est dit, ah, il, ah, il faut qu'on trouve du secours quelque part. Parce qu'on est parti, Maintenant, vous ne vous rendez pas compte, on est parti de variant, variant, variant, variant, variant, variant. Est-ce qu'on va arriver où À quel point on va arriver Vous savez ce que ça veut dire, variant, c'est que les il se mutent. Il y a une résistance et puis il y a une couche qui... Enfin, moi, je ne pas un virologue, il faut dire, oh, ce monsieur, il est à alphabète dans la virologie. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, je ne vais pas m'avancer là-dedans. Mais on nous dit qu'il y a des variants, des variants, des variants, des variants, des variants, des variants. Mais ça, on, on, on, on entend ce qu'ils disent. Moi, je ne connaissais pas ce que c'est variant. variant, c'est eux-mêmes qui nous disent. Alors, si ils te disent que les variants venaient sur variants, alors quelle protection toi tu as maintenant parce qu'ils attaquent encore plus les vaccins c'est pas moi, vous êtes voir sur le truc là, c'est Mais mon frère et ma soeur, toi qui es protégé par Dieu, sois en paix. C'est pour ça que nous entendons, c'est par la foi que nous vivons, mon frère. Ne mettez jamais votre confiance en vous-même. On dira que ce monsieur, il est vraiment malade aussi, parce que si quelqu'un n'a pas confiance en lui, il ne peut rien faire. Oui, moi je reconnais connais je n'ai pas confiance en moi. Mais le Seigneur fait beaucoup de choses au travers de nous. C'est vrai, nous avons besoin de pouvoir réellement être... C'est pour ça, frères et sœurs, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est pour ça, ne, ne, ne placez pas votre confiance dans les hommes. Maudit et quiconque... Ah ben voilà. Tu ne peux pas placer ta confiance dans un homme. Oui, oui, c'est ce, ce que le Seigneur, notre Dieu, nous dit. Nous avons passé notre confiance dans ce Jésus, dans Nazareth. On nous a dit que par ces maîtrissons, nous avons reçu là. La... Bon, maintenant, en rapport avec les variants, des variants, des variants, on peut faire beaucoup, on cherche, mais toujours, il y a un variant qui sourit, il y a un mutant qui sourit encore, etc. Alors, comment moi, je dois me... Quel est le véritable vaccin que je peux avoir pour que même si tous les variants venaient, je suis invulnérable. Je m'avance et je m'avance et je m'avance. C'est ça. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure. Je dis, mais le Seigneur, notre Dieu qui t'a crié, qui m'a crié, il savait très bien que les coronas viendraient. Pensez-vous vraiment qu'il pouvait... Il n'y a aucune chose, même pas... Vous avez même des maladies qu'on peut préparer, même faire dans les laboratoires avant qu'ils y arrivent. Lui, il les savait. C'est pour ça qu'il t'a humanisé déjà. Mais cette humilité de Dieu, il faut la prendre. Comme vous allez prendre le vaccin. Mais prenez l'humilité de Dieu. Bon, écoutez, je vois les gens qui me regarderaient, qui écouteraient, dire, ah, je n'ai jamais dit interdit à quelqu'un d'aller pas les prendre. Les... J'ai toujours eu à dire, le Seigneur, notre Dieu, n'oblige personne. Moi, je suis pas là pour vous dire allez prendre. C'est pour dire n'allez pas prendre. Je suis là pour prêcher Amen. la parole. Amen. Alors, je me limite dans la parole. On est ici, vous-même, moi j'amène le peuple de Dieu à voir ce que Dieu est et ce qu'il fait. Ne m'en voulez pas, en me regardant, oui, les pasteurs s'est pour nous parler parce que nous Oh non, non, non, non, non, je ne peux pas être contre quelqu'un. D'ailleurs, entre parenthèses, je vais vous dire, et quand moi j'étais tombé, quand je suis revenu, parce que pour les gens qui me regardent, je ne vous ai pas dit, allez, faire, je n'ai pas non plus dit, n'y allez pas on va dire, oh le pasteur, moi je répète encore je prêche la parole de Dieu parce que quand on prêche et qu'on touche certains points, on voit les gens qui commencent à pouvoir rubiner dedans, vous vous rendez pas compte? il ne faut pas m'en vouloir si, si, si, si je ne peux que, moi, je ne vais pas rentrer dedans que les seigneurs soutiennent chacun de vous frères et sœurs, nous nous, nous allons continuer parce que je vais aller vite, la fois pas je vous ai longtemps, mais je ne vais pas non plus retenir parfois c'est difficile de ne pas vous retenir on veut bien couper, on veut rassir, Puis on dit quand même, c'est un moment qu'on est ensemble. Et Dieu nous donne. Pourquoi serez-vous fâchés contre ce que Dieu vous dit C'est votre père. Le monde ici, c'est pas chez nous. nous. Nous disons quand même que nous sommes citoyens de... Notre royaume n'est point. C'est pour ça que nous prions Amen. Avec fermeté Amen. Notre Père qui est aux cieux Qu'est-ce qu'on dit Amen. Que ta volonté soit fait tousser sur la terre Comme eau. au ciel Donc, Amen. Pourquoi vous vous fâcherez Quand je montrerai Ce que notre Père nous dit Nous Dans ce sujet à lui Alors Il, il nous a déjà humanisés. Amen, Amen. C'est pour ça, euh, si les de scientifiques pouvaient comprendre cela. Nous prions pour les médecins. C'est vrai que nous remercions Dieu pour aide, pour les médecins qu'il a donnés. Et puis même pour les hommes politiques, parce que voyez-vous, ce sont des hommes qui se battent aussi pour quand même aider. Mais c'est vrai, il faut être reconnaissant. Oui, ils se battent pour que les gens soient bien, ceci, cela. Regardez comment ils, ils font tout pour les gestes barrières et tout ça. Pour que les gens ne puissent pas être trop contaminés. Et nous, et nous sommes appelés à prier pour eux. Mais nous avons aussi notre direction. Nous respectons toutes les lois du pays, mais nous respectons surtout les lois. On ne peut pas dire, aux monsieur, vous êtes non, non, non, non. Nous, sommes, nous, nous rendons à César ce qui est à César, ce que les politiciens disent, nous respectons. Eh bien, nous respectons, arrendons à César ce qui est de César, et nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'on ne vienne pas nous dire, non, monsieur, vous faites, nous ne faisons rien de contraire. Amen. Vous le dites de faire pour vous, nous le faisons. Mais quand Dieu nous dit aussi de faire, laissez-nous faire ce que Dieu nous demande de faire. Et on vous a pas... <rire> nous sommes. Alors, nous disons que nous, nous, le peuple de Dieu, les fils et les filles de Dieu, ils sont déjà immunisés. Amen. Parce que l'antidote oh, de toutes les maladies amen. a déjà été trouvé. Toi, frère, toi, soeur, tu as déjà été inoculé. Alléluia amen. Oui, monsieur. Amen. Si tu es un fils de Dieu, si tu es une fille de Dieu, tu as déjà été inoculé. C'est-à-dire que tu es humanisé. Oui, oui... Ah. Est-ce que vous le croyez amen, amen, amen. Vous savez, on prêche la parole de Dieu pour les peuples de Dieu, c'est que le Seigneur, notre Père, nous parle et nous ramène à ce que nous puissions comprendre. Nous sommes dans un monde où il y a du combat, hein? et nous avons un adversaire qui cherche par tous les moyens à nous ramener toujours plus bas, c'est-à-dire nous faire perdre la foi, ah oui, c'est ça le problème en fait. En réalité, les choses difficiles viendront. Le corona, c'est encore rien. D'ailleurs, vous avez vu qu'il est venu le premier, on est qu'on a maîtrisé, puis les variants, des variants, des variants, des variants. Vous le voyez, mais vous ne regardez pas tellement très bien. Et comme je disais, la fois basée, j'ai dit, on n'est pas appelé à pouvoir prêcher ou parler de. Non, ça dit, mais en fait, c'est surtout ce que vous ne voyez pas, c'est que. Le corona en question va laisser comme conséquence c'est ça que les gens ne voient pas qui s'est déjà mis en place d'une certaine manière ou d'une autre, vous savez, depuis que le, le, le, 11, le 11 comment tu appelles encore ça, le, le septembre quand il est passé et vous voyez c'était seulement ça mais vous savez les conséquences sont jusqu'aujourd'hui dans les transports à l'arrière, hein, dans ceci et cela, ça n'a jamais changé. Dans beaucoup de choses, effectivement, d'ailleurs, et c'est là encore plus loin. Donc, ce que vous devez voir, effectivement, c'est ce que. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la parole Bon, nous revenons parce que je ne vais pas rentrer dans. dans J'ai dit que le Seigneur nous a déjà immunisés. Amen, amen. amen. Oui. Une, une, une oculée. Amen. Ah oui. Vous me regardez, vous dites oui. Eh bien. Vous avez les psaumes entier Est-ce que vous l'avez bien lu? Amen. Quand, quand, parce que les gens se réfèrent voir l'arrivée. Lisez-les bien. Lisez-les bien. Pour que vous compreniez effectivement ce que. le se Il savait bien qu'il y aurait des contagions. Et il il les savait. Qu'il y en aura encore d'autres contagions qui pourra encore venir avec des variants, des variants, mais ce sera toujours des contagions. Mais il a dit dans la parole de Dieu, en ce qui te concerne, nous lisons rapidement, puis nous revenons vite je vais terminer là, pour que vous puissiez voir. Psaume 91, je pense que c'est cela. Psaume 91, voilà. Alors, il nous dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Théo. C'est comme ça, non il n'a pas dit, c'est lui qui est en dehors du Très-Haut. Pour demeurer sous la bête du Très-Haut, il faut avoir la foi en Très-Haut. Est-ce que vous comprenez que Dieu nous aide Ces jeunes homme ici, David, quand il s'est approché dans le Noemans Land, là, il savait où il s'était tenu. Il dit, tu as insulté l'armée de l'Éternel. Est-ce que tu comprends Il dit, aujourd'hui même, trois qui aînent un circoncis Aujourd'hui même, il dit, ta tête là, <rire> j'ai la coupe et je la donne aux oiseaux. Vous vous souvenez Donc, il s'est avancé, il avait l'assurance au-dedans de lui, bien que la taille de la situation était tellement si grande, comment il était ce bonhomme qui était devant lui. Lui, il ne regardait pas le bonhomme là. Mais en fait, David regardait celui qui était avec lui. Dieu n'avait jamais abandonné David. Mais les hommes qui étaient là, qui regardaient David, ils voyaient un seul monsieur. C'est tout à fait vrai, ma soeur. 100% vrai. David n'était pas seul. Parce que celui qui donnait la force de pouvoir parler, c'était celui qui était à côté de lui. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est pour ça. Comment pouvait-il pouvait avoir la de pour parler avec un monsieur aussi grand comme ça Mais c'est parce qu'il était sûr et certain qu'il avait quelqu'un à côté de lui. L'ange de l'éternel, comme toujours autour de ceux qui les craignent. C'est écrit dans la Bible. Là. Mmh. Alors regardez bien, il dit, celui qui demeure sous l'abri du très il repose à l'ombre du tout-puissant. Et puis il dit, j'ai dit moi à l'éternel, j'ai dit à l'éternel, mon refuge et ma forteresse. Donc c'est toi qui dis à l'éternel, toi, tu es mon refuge. « Tu es aussi ma foi terrestre. » Vous connaissez ce que c'est que la foi terrestre Amen. Mm -hmm. Alors, écoute bien. Il dit, il dit, il dit, mon Dieu, mon Dieu, en qui je me... Donc, en qui j'ai la pleine foi. Est-ce que vous comprenez Et puis il dit, « Car c'est lui donc qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. »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 ni la contagion, en fait, elle peut... Mais ça, c'est pas moi, c'est bien la... Bible On peut dire, oui, monsieur, vous... Non, mais la Bible dit donc, le Seigneur te protège. Amen. Même si la contagion s'approcher de toi, il est là pour pouvoir le faire sortir. Amen, Amen. Le problème, c'est ta foi. Amen. De savoir que je suis déjà une Que peu importe ce qui peut s'approcher, même à ma porte, effectivement, ça ne tiendra pas. Amen « Mais oui, monsieur, bien sûr. Oh, mais frère, comment tu peux arriver à pouvoir faire, me dire ceci parce que moi, j'ai eu à pouvoir voir cela. » Mais mon frère, Dieu permet Amen. que cela puisse s'approcher de ta porte pour que tu montres aussi aux autres hein, qu'effectivement, que ça s'est approché. Mais ma foi a agi, mais c'est parti Amen. <rire> Dieu, Dieu est bon dans sa façon de pouvoir faire les choses, mon frère et ma soeur. Et si je pouvais rentrer dedans, vous direz, mais frère, ce n'est pas possible. Mais c'est possible. Est-ce que toi et moi nous ne tombons pas malades Et c'est parce que nous n'avons pas la foi que nous tombons malades. Non. Parce que Dieu veut aussi que tu témoignes. Qu'il a aussi. Et oui, que la guérison est aussi pour toi. Oui, monsieur. Parce que la foi qui est en toi, maintenant, quand elle se met en action, elle rejette en fait la, la maladie. Et la guérison se met en place. Nous sommes des hommes, nous subissons, mais nous ne pouvons pas être comme tous les hommes. Oui, c'est important que nous comprenons, frères et sœurs, parce que il, il s'agit de pouvoir savoir où est-ce que nous sommes, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelle est la place que nous avons. Nous ne pouvons pas avoir peur de ce que le monde a peur. On ne m'avez pas avoir peur de ce que l'humain a peur. Même si on dit qu'aujourd'hui, les variants en question, il devient, il faut, faut vous parler avec quelqu'un, vous est contaminé, je ne vais pas quand même pas ne pas parler avec mon frère. Parce que frère, je ne vois pas les variants, je vois la foi. S'il faut mourir, je peux faire mourir dans la foi. Ça, ça, ça on ne peut pas accepter. Hein? Mourir dans la foi. Mm -hmm. Comment nous étions ici, les gens, oh, oh, eh, eh, parce que le frère et sinon contaminé, vous avez vécu ici. Amen. Vous pouvez rendre vous témoignage de ce que Dieu a été qu'il est pour vous jusqu'à ce jours Vous êtes devenus des témoins aujourd'hui. De voir l'action de Dieu. Quand nous obéissons à la parole de Dieu. C'est comme une couverture qu'il a placée. Nous avons chanté, nous avons aimé, nous avons loué, nous avons marché comme lui. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il nous, il nous enseigne et il nous le démontre aussi dans la pratique. Enfin que nous ne soyons pas des théoriciens, mais des praticiens croyant que ce que Dieu a dit est vrai. Je cours vite dans l'hébreu maintenant pour terminer. Alors écoutez bien, pardonnez-moi parce que je vais terminer par là. Il dit ici, hébreu au chapitre 10. Alors écoutez bien, il dit, n'abandonnez pas donc votre assurance. Vous comprenez Peu importe les situations, peu importe ce qui peut arriver, peu importe les changements qui peut arriver, mais as son assurance à toi, la foi. Dans toutes tout ces conseils, ils peuvent arriver, Pendant, on peut prendre des mesures, des et cela. ne tremblez jamais. Frères et sœurs, même si on dit, bon, maintenant vous pouvez même plus venir dans, dans, dans telle ville, effectivement, ne tremblez pas. Parce que quand une décision est prise, Dieu a déjà préparé quelque part pour toi. N'oubliez jamais, même si aujourd'hui tu es dans un travail, un, un endroit où tu aimes tellement bien travailler, il y a toujours quelqu'un qui n'aime pas, qui vous aime pas. Cette personne ne peut même pas faire en sorte que vous puissiez partir si Dieu ne veut plus que vous restiez à cet endroit. Si on dit maintenant que, même si vous aimez tellement ce travail, vous n'avez pas vous que ça vous fait gagner beaucoup, et que vous entendez seulement que monsieur, on vous licencie, vous partez, effectivement maintenant, sachez que Dieu a voulu cela. Bon, évidemment, il faut bien comprendre que ne va pas voler à la caisse de l'entreprise pour dire que Dieu a voulu que je sois chassé après avoir volé non, non Ça c'est pas la volonté de Dieu. Dieu Dieu, Dieu protège ses enfants qui sont droits. Hein, tu n'as pas volé l'entreprise et tu n'as pas volé la caisse d'entreprise, tu n'as pas volé ni le goudon, ni les goudron de gondole parce que les gens ont dit oh je vis dans, dans un coin comme ça dit c'était abandonné. Si c'est dans l'entreprise, pour bon, d'abord la question. Oh, c'était du bois, j'ai pris. Eh bien, c'est pas ton bois. Demande là si. Patron, j'ai vu le bois là-bas, même si c'était oublié pendant des années. Vous savez, ça arrive, hein oh, Parce qu'on ne voit pas tellement très bien. Et puis, tu regardes, personne là. Ça fait six, six, un, un mois que personne ne voit ça. Bon, c'est oublié. Je prends le carton, je vais à la maison. Ne fais pas ça. Parce que ça s'appelle du vol. Dans un lieu de travail, c'est pas chez toi, c'est le patron. Si c'est le patron, même si si dit patron, je vois une caisse là-bas et ça sert pas pour le travail, si ça sert à rien, je peux le prendre. Ah oui, là, ça va. Donc bref, nous Donc, si on vous chasse du travail, ne pleurez pas, ne vous lamentez pas. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur Mon travail était bien, maintenant on commence. À... Ah, je sais pas très bien. Moi, j'avais confiance que je ferais 150 ans ici. Non Dieu ne t'a pas envoyé pour 150 ans là. Ouais. Toi, tu dois d'abord savoir une chose, que toi, la première chose que Dieu fait de toi, tu es un fils de Dieu. Ouais. Tu arrives à un endroit, ce n'est pas pour remplir des dossiers, d'abord pour convertir les gens. Ouais. Ah oui c'est pour ça qu'on vous, vous engage comme ça, on ne sait même pas si vous êtes chrétien ou pas, lors des, des, des, des cérémonies, des entreprises, tu tapes les whisky un peu là, les cécis, là, pour Je me fais. Non, Dieu t'a pas envoyé pour les whisky. Non, il t'a envoyé que pour les gens qui sont là, peut-être un fils de Dieu quelque part, qui est dégagé. qui est ta vie à toi, puisse le si ah. à pouvoir croire la parole. Et quand tu as fait... Comprenez bien ce que je vous dis. Quand tu as fait cela, que c'est lui pour qui Dieu t'a envoyé là-bas et sauvé... Je donne l'exemple, hein Eh ben, à ce moment-là, tu peux même quitter le travail non, pas quitter, mais lui permettra que tu quittes le travail pour t'envoyer ailleurs. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça, sont fils de Dieu. Même dans le travail, consacre ton travail en question au Seigneur, ton Dieu. Le patron, il est méchant, il ne te veut pas, tu pries pour le patron. S'il ne veut pas de toi, prie pour lui, quitte le travail. Et Dieu va toucher quelqu'un d'autre, effectivement, son cœur pour toi. Donc toi, tu ne dois pas te dire, j'ai fait là-bas, Seigneur. C'est pour ça qu'on voit des frères, qu'ils ont trouvé du travail, qui gagnent beaucoup d'argent, on ne le voit même plus à l'Assemblée. Donc ça devient, ah, il ne sait pas qu'il est un fils de Dieu, il est parti là-bas quand même, pour quand même évangéliser. On ne va pas dire que tu vas, pendant que tu es là, dans la restauration, les oh alléluia, je suis un fils de Dieu, je suis ici, je travaille. Je vais, qu je vais que, est-ce que Jésus-Christ est vivant Et croyez... eh bien, Dieu n'a pas dit que tu sois comme ça vous comprenez Ta vie à toi. Amen. Tu arrives, tu t'assieds, on, on sert la nourriture, même si tout ça sont bien habillés. Ah, comment ça marche toi, on, te, on te voit. Papa, pas les prières. Les gens sont comme ça. Hein. Parce qu'il ne veut pas qu'on voit qu'il prie dans les yeux. Mais comment peux-tu prier Dieu avec les yeux ouverts Non Je suis là, l'assiette est là, je me suis servi avec le. Ah Bon appétit, bon appétit, on va. Je vais commencer à me dire, mais toi, même si on me sourit, on se met tellement. Amen. allez, ah, bon appétit. Il dit, ah, bon, toi, tu pries pour manger Ah oui, oui. « Pourquoi tu pries ?»« Mais je suis chrétien, il faut que la nourriture soit santé. »« Ah, tu pries, tu crois en Dieu. »« Ah, je suis intéressé. »« Mais si, toi, étais.. Et puis, ils vont pas voir. Vivez l'Évangile. Vivez. Vous êtes. Dieu vous a choisi. Vous êtes désolus parce que vous avez un but. Vivez la parole. Là où vous êtes passé, influencer les gens. Que Quand vous quittez cet endroit, on dit... Hum, hum, hum. Si on a vu, on a eu des employés, même si on peut parler du mal. Mais quand il était ici, on a vu comment il était. On a vu comment il s'habillait. On a vu comment il était comment, comment il parlait, effectivement. Mais quand on était dans les blagues de santé, jamais dedans. On était dans les whisky, jamais dedans. Toujours de l'eau, toujours de jus d'orange, toujours ceci. Et puis quand on lisait des journaux bizarres, lui, il était toujours à sa Bible. On voyait pendant les heures, il lisait. Et puis il nous parlait poliment et tout ça. Ça, c'est un témoignage. Parce que nous avons une trace à laisser. Il ne faut pas simplement hein, « patron, tu veux exceller pour mon tôt, patron, je travaille très bien. » Non, montre aussi à ton patron là. Okay, « Que patron, je travaille bien pour toi ici aussi. » Est-ce que vous comprenez Vous voulez toujours que votre patron soit sur les chantiers ou bien sur le bureau. « Ah, mon, mon, mon, mon, mon travailleur travaille bien, il remplit bien des factures. » Oh, pas de factures. Il, il fait tout ce qu'il a pour faire. Mais vous oubliez que vous avez un patron qui est là. Qui doit voir effectivement que là, là où tu es, tu fais tout. Parce que quand tu as Seigneur, je prie pour que s'il y a une, une âme qui est à toi, c'est comme ça que tu dois prier. Que tu m'aides à ce que je puisse quand même l'amener à la foi. Et quand je quitterai aussi, au moins, qui y ait au moins 3, 4, 5, c'est converti. À l'université, au moins, j'étais. Elles peuvent le dire. Quand j'ai revenais la plupart des temps, le soir, il y avait toujours des convertis. Je les amène, et puis c'est la vérité frère, je crois que ceux qui sont, peut-être qu'ils sont arrivés mais ceux qui étaient à l'ancien, effectivement, et bien ça, Bibi, je dois être là, si, effectivement, et je priais chez moi, à la maison, tous ceux qui étaient dans le camp, je disais, partout, nous passons pour les études, et ils venaient, parce qu'ils voyaient quand même qu'il y a quelque chose, ils venaient pour, et puis finalement, ils venaient à l'Assemblée. C'est comme ça que de, de, de, de, Comme les frères... Bref, bref, bref, bref donc c'est comme cela Et chacun de nous <coughs> doit arriver à pouvoir être, même sous les liens de travail, être euh, aussi hein, un témoin. Ne vous donnez pas au travail. Je ne sais pas pourquoi je vais vite aller vers là-bas. Je cours vous. avez vu comment je ramène pour aller vite dans les bleus. 11. Mais je tourne toujours aux mêmes choses. Parce que ma soeur, mon frère, c'est un problème que nous avons. Nous cherchons souvent, nous nous concentrons nous nous pour les travaux, mais nous oublions qu'effectivement que Dieu ne t'a pas envoyé dans ces travaux-là pour que tu sois l'excellent simplement de patron, le seul qui est, qui est visible, mais pour que tu sois l'excellent du patron qui est là-haut. Et que tu ne peux pas seulement croire qu'effectivement qu'il t'a placé là pour faire toute ta carrière là-bas. Si on dit maintenant mais fais en ta carrière, c'est parce que aussi Dieu veut que tu ailles quelque part, que ta vie a ton influence. La meilleure des choses pour toi, c'est de bon, dire, Seigneur, je ne conduis pas ma vie comme je le veux même dans mon travail, je veux te savoir que, que tu fasses de moi ce que tu veux quand tu veux, comme tu le veux je suis là pour toi, soyons au service du Seigneur Amen. travaillons d'abord pour le Seigneur je me lève le matin, je cours pour aller travailler mais d'abord je cours parce que je crois que le Seigneur là aussi je dois quand même mettre un exemple, un témoignage d'abord ce qui prime c'est ce que tu es pour Dieu et quand on arrive mon lieu de travail, à ce moment-là à ce moment-là effectivement je pense que Dieu touche le cœur comme il le veut et il fait ce qu'il aille pouvoir faire. Alors, ne pleurez pas, ne commencez pas à vous lamenter. Pourquoi je parle du travail Pourquoi on ne m'accepte pas ici Si on ne pas là-bas, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois là-bas. Alors, je cours vite peut-être ici. Il dit N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande remunération. Alors, regardez. On parle effectivement de l'assurance. Et on a vu qu'effectivement, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, il dit, mais ton assurance, effectivement, dans la chose effectivement à laquelle tu t'es accroché, il y a une remunération, ça veut dire qu'il y a une récompense. Alors, Posons-nous la question, mon frère et ma soeur. C'est là que je voudrais que nous puissions voir. Posons-nous la question, frère. Quand je crois, par exemple, qu'effectivement, je donne un exemple. Quand je crois qu'effectivement que, comme la Bible dit, mais par ce maître sûr, nous avons reçu la guérison. C'est lui qui croit, c'est qui? Non, c'est toi. C'est toi et moi qui croyons. Pourquoi nous croyons Parce que nous avons besoin d'avoir la guérison. Est-ce que vous saisissez Amen. Donc je suis malade. J'aime Dieu. Souvenez-vous, <rire> je cours un peu. Souvenez-vous de la femme au perte de sang. Cette femme était dans un état où elle est passée par les hôpitaux, par les médecins, par ceci, par cela, pas dessus. On a fait toutes les injections qu'on a pu faire, pas de changement. Je cours un peu vite parce qu'il est 21 h Et là, voilà qu'effectivement, qu il y a Jésus qui passe sur le chemin. Alléluia. Jésus ne lui a pas dit, femme, viens me toucher. Oh. Non, monsieur. Alléluia. Il passait simplement son chemin. Et la femme qui était là, qui avait des problèmes qui paru partout, personne ne pouvait arriver à pouvoir solutionner son problème. C'est elle-même, au-dedans d'elle, effectivement. Elle s'est dit, elle a dit, j'ai dit que, moi ici, si je puis simplement toucher le bord de son vêtement, il y a quelque chose que je vais recevoir. C'est la femme qui désirait. C'est la femme qui avait besoin. Elle avait besoin de la guérison. Elle avait besoin de la bonne santé. Jésus n'avait pas besoin de la bonne santé. Alléluia. Mais la femme, oui. Amen, amen. Et voilà que la femme s'approche. Elle croyait tellement sincèrement que si je le fais, Dieu va le faire effectivement. Parce que la foi était basée dans les scènes écritures. Et puis Jésus était la parole de Dieu. La femme avance la main. Et touche. Comme elle avait eu à pouvoir croire cela. Je puis simplement toucher les bords de son vêtement. Je répète encore, c'est la femme qui avait besoin de la guérison. Parce qu'elle se voyait mourir. Je vous l'ai déjà dit ici une fois, les temps filent. Je voulais l'ai déjà dit une fois ici, pour que vous puissiez vous représenter en fait les tableaux. Dans l'Ancien Testament, lorsque une femme était dans sa période, vous comprenez Elle ne pouvait même pas entrer dans l'Assemblée des Saints. Donc, dehors, jusqu'à ce que ça passe, elle se purifie, et puis elle peut rentrer. Mais maintenant, réfléchissez bien, frère et sœur. Elle, c'était tout le temps. Ça ne s'arrêtait pas. On ne veut même pas s'approcher parce que, même si un sacrificateur l'a touché, il était, il était souillé. Donc même pour s'approcher, pour chanter, gloire à Dieu, pour même chanter, pour même prier, et ne pouvait pas, et ne pouvait pas, Alléluia, Jésus est bon. Double mort, Monsieur. Physiquement et spirituellement. Oh, que Jésus soit loué. Que Jésus soit béni. Alléluia. Il est bon d'avoir ce Jésus, mon frère. Il est bon de l'aimer, c'est la vérité. frère. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Double mort, Monsieur. Double mort. Physiquement et spirituellement. Sans espérance, il n'y avait pas d'espoir dans les médicaments, dans les injections, dans les seins, on a tout fait. Pas d'espoir. Même pas s'approcher de Dieu pour pouvoir lui parler parce que il ne pouvait pas. Dans son état, pas possible. C'était au moins une semaine, quatre jours, cinq jours. Ça va. Mais toute sa vie. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui aime tellement Dieu on dit que non, vous pouvez même plus vous approcher de lui même pas toucher parce qu'il si a cause de votre état. Frère, c'est. Imaginez vous qui aimez, je donne un exemple, vous qui aimez tellement Dieu de tout votre cœur, et que vous venez, on dit, non, monsieur, vous ne veux pas rentrer dans, dans l'Assemblée, parce que vous pouvez vous, vous, vous voir la blessure d'abord que vous avez, parce que vous êtes préparé pour pouvoir prier Dieu, louer, vous avez dormi pendant un jour, il dit, mais Seigneur, vivement dans ta maison, tu arrives comme ça, non, ça, tu ne peux pas rentrer parce que et, et, tu as fait ceci, cela, et venez, de cette manière. Comment la douleur, vous voyez, la douleur qu'il y a, mais elle, c'est presque toute sa vie entière. Ah oui, donc c'était important pour pour cette femme, c'était nécessaire pour elle. C'était c'était sa vie, c'était c'était tout ce que. Voyez-vous, on, on dit même que tout ce qu'elle avait comme bien, elle a dépensé cela auprès d'un médecin. Les biens qu'il avait, l'argent, tout ce qu'il va avoir, ça lui a même pas apporté, même pas un confort en quoi que ce soit. Mais regarde, frère, juste simplement la foi. La foi, simplement. Et regarde bien. Quand il a avancé sa main, et qu'il a touché cet homme-là, <rire> la Bible, j'aime Jésus. Ah non, frère, Dieu nous aime. Je ne sais pas comment, je peux même dire, je vous en supplie, mais Dieu nous aime. Frère, nous devons aimer, c'est Jésus. Si, même dans notre vie, nous pouvons quand même s'asseoir, même après si, dire Seigneur, je vais quand même regarder quel est le degré d'amour que j'ai à ton endroit. Vous savez comment reconnaître les degrés d'amour que vous avez à son endroit C'est quand vous pouvez aimer la personne que vous n'aimez pas. Ou votre frère, ou votre soeur. Et c'est lui que vous avez là. Et, et c'est pas pour rien que. Je reviens vite ici. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que vous remarquez toujours. Combien le Seigneur, ici, nous ramène toujours dans les actes au chapitre 2, verset 40, 41 jusqu'à la fin. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il mettait tout en commun. Vous avez remarqué, et puis plus loin, chapitre 4, verset Mais tous ceux qui croyaient n'étaient qu'un seul, une seule âme. Pour quelle raison en fait, pas Parce que si cela, si cela n'est pas parmi nous, nous perdons notre temps. Si ton frère est ton adversaire, si ta soeur est ton adversaire, est ce que tu n'es pas encore converti hmm important que vous compreniez cela. Que vous compreniez cela, c'est nécessaire. Si ton frère, tu n'arrives pas à pouvoir aimer ton frère, ni aimer ta soeur, ni même le supporter, ni même la supporter, et l'aimer vraiment ce que tu n'es pas encore converti. Quand tu seras converti, il disait à Pierre, il lui a dit, même tu Pierre Puis trois fois, Pierre a pleuré. Parce qu'il savait que le Seigneur avait raison quand tu lui posais la question. C'est quand vraiment, vous savez, pardonnez-moi, mais les temps file vite. Je vais parler comme ça, puis on va prier. Peut-être que Dieu nous accordera la grâce les jours à venir. Parce que c'est nécessaire que nous comprenons ce qui est dit. Attaché, à, à, à, à, à laquelle est attaché une grande rémunération. J'aurais tant aimé avoir le temps. Regardez, frères et sœurs, je vous ramène encore au tableau derrière moi, la justification et la sanctification. Dans la justification, ma sœur, Jésus n'est pas là. Mm -hmm. Je suis croyant, je suis croyant. Dans la sanctification, Jésus n'est pas là. Il ne peut pas habiter dans les saletés. Il ne peut pas habiter dans des caractères impolis, ou ceci, quand vous parlez aux gens avec un, un air de dédaignant, avec de l'impolitesse, qu'on vous répète. Vous savez qu'il y a des psaumes, je crois qu'il a probablement lu ça peut pas un peu. Dans les psaumes, on dit, que Le psaume, psaume il me dit, mais, qu'elle est juste, me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Et toi, tu peux accepter qu'on te châtie, qu'on te parle durement, sans que tu respectes? sans que tu répondes, oh les pasteurs ils exagèrent oh ceci. J'entends beaucoup de choses qu'on dit de moi d'une certaine manière ou d'une autre. Énormément sur certains. J'ai toujours dit, mais vous me supportez jusqu'à un certain moment. Et toujours il y a pouvoir vous dire, je ne suis pas quelqu'un qu'on aime. Oui, c'est vrai, c'est pas facile d'aimer cette personne. Parce que demain, quand il vous dira une parole qui va vous blesser, vous n'allez pas l'aimer bien sûr que c'est vrai alors disons qu'effectivement ce que, que Dieu ce qu'il veut trouver dans notre cœur pour que nous puissions vraiment nous aimer comme Dieu veut que nous puissions nous aimer et ne pas seulement regarder nos propres intérêts mais regarder les intérêts aussi de tout le monde il faut que c'est lui qui s'est aimé, qui s'est pardonné, qui s'est, oui, qui s'est manifester la miséricorde, effectivement, de quelqu'un. Soit en toi. C'est pour ça que vous n'avez jamais peut-être pas prêté attention quand on nous baptise. Vous n'avez jamais remarqué que quand j'enfonce les gens dans l'eau, parfois la tête reste debout, mais je les réenfonce encore davantage. Parce qu'on ne peut pas enterrer quelqu'un qui est vivant. Il faut que la personne soit morte. Et quand tu es mort que tu ressors, ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre les choses qui nous sont nécessaires. Parce que regardez, frère, les nous quand même, nous allons prier. Que Dieu nous soutienne et s'il permet que nous puissions encore y rester, les jours à venir, nous y retournerons. Mais c'est parce que c'est vraiment important, frère que chacun de vous voie ce que Dieu vraiment fait. Vous n'avez peut-être pas vu, mais c'est important que vous puissiez voir et comprendre effectivement. Frère, quand, non, que Dieu nous aide. Le prions. Tendre au Père, appréciez ce voir. Nous voulons te dire vraiment merci. Tu nous aimes je te demande pardon Père. Combien nous aurons tellement aimé, c'est vrai, de voir ce caractère que tu as témoigné, que tu manifestes, que parfois les hommes ne voient pas tellement très bien, mais depuis le départ, tu es vraiment merveilleux Père. Je te suis vraiment reconnaissant mon roi pour mon frère et pour ma soeur. Merci de m'avoir donné de tels frères, de telles sœurs, mon bénémoine Père malgré leurs difficultés, malgré leurs faiblesses, mon roi. Ils s'accrochent davantage à toi, mon bénémoine Père Tubissant. Aide-nous à ne pas voir un frère en tant qu'adversaire à ne pas avoir une sœur en tant qu'adversaire, à prier pour tout le monde, Bébé, Père Tibisson, à prier pour les hommes au gouvernement, à prier pour les hommes, Père Tibisson, peu importe ce qu'ils sont, mais tu nous as appelés à pouvoir prier aussi pour le roi, pour tout cela, Père Saint-Dieu, parce que réellement tu veux que les hommes puissent vivre, au Père Tibisson, qui parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient aussi sauvés. Tu nous as demandé cela, Père. Merci encore de ce que tu nous as donné, cette grâce, d'avoir vraiment la foi véritable, Père. Si nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi, mon Bélai Père. Dieu. Et nous voulons vivre pour toi. Voici ce peuple qui est resté jusqu'à cette heure que tu le Bénisse mon roi, que tu le fortifies, que tu le soutiennes, que tu lui donnes encore davantage la grâce de pouvoir persévérer dans la foi et surtout que nous amenions nos enfants à pouvoir croire, nos petits-enfants, bénémoins, Père Saint-Dieu, à tenir encore Père de la foi et fermement dans ta parole à toi, Père. Nos maisons, nos enfants, nos Père nos épouses, Père Tubissant, tous ceux que tu nous as donné, Père. Ah, oh, comme c'est Josué a pu dire que moi et ma maison, nous, nous servirons donc l'éternel. Merci pour tout ce qui se passe dans notre vie. Mon bénévole Père Saint, Dieu, et nous rendons gloire à ton nom. A toi la gloire, à toi la puissance et la victoire. et Aide-nous, Père, au oh Dieu, à pouvoir nous comporter comme un peuple de Dieu. Et souviens-toi de nous. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te remercions pour ta bonté et ton amour. A toi la gloire et l'honneur, la puissance et, et, et la victoire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Au-dessus des rois, vous connaissez cela, non? Au-dessus de... Au-dessus de la... Merci. Et moi, je donne mon passion. Au-dessus de tous les traits de la terre. Rien avant les yeux. Au-dessus des royaumes Au-dessus des trônes, Au-dessus des merveilles Que ce monde a connu Par-dessus tout Le trésor de la terre Jésus est un... Bye.